Ma chérie, oui. pour notre anniversaire de mariage, je te propose d'aller à Manhattan. Oh trop cool T'es contente hein Ah oh, oui Allez, va faire ta valise Oh cool Non, je rigole, pas je besoin de faire ta valise, pas besoin de prendre ton passeport, nous allons à Manhattan, à la guerre de Bretagne oh.